Est-ce que tu sais faire de l'escalade Non, pas du tout. Et toi Moi si, parce que je fais souvent de l'escalade.